Qui vient nous parler un petit peu de son art. Bonjour, madame Massal. Oui, bonjour. Euh, c'est quelle quel, euh... radio Andy FM Martinique Radio Andy FM, Andy, radio Andy FM Martinique. Bonjour. Voilà. Alors, je suis Annick Massal, euh, euh, animatrice en scénographie pochoir. Mm -hmm. qu'est-ce que c'est que le pochoir C'est une technique de pression sous tissu. Alors, au départ, soit on dessine, soit on, on utilise le cutter. On peut dire, on ça, la, le, le pochoir montre que. On pas, le crayon n'est pas le seul vecteur graphique. On peut également dessiner avec le cutter et réaliser notre pochoir. Mmh. Alors, une fois qu'on a réalisé le pochoir, soit en cutter ou bien, on a dessiné et on a découpé. Ensuite, on va imprimer sur un support. Alors là, comme vous voyez, il y a une robe traditionnelle qui est imprimée. Elle est imprimée avec, avec euh, des feuilles. Mais tout ce qu que, que j'essaie de faire, c'est de rester local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 euh, la robe traditionnelle, la robe grand-mère. Alors donc j'ai une question, donc si on a un support, par exemple un t-shirt oui, oui, oui. ou un vêtement à faire imprimer, je crois que c'est vous qui imprimez donc pour un, un oui, restaurateur oui. au Carbet, c'est pas vous Non, non, non, non je pas tout ça. Euh, c'est que, que j'ai appris au serment, je vais le dire, hein, oui. par Luc Marlin, hum. et après j ai, j ai, je me suis euh, exprimé, je me suis euh, développé euh, toute seule dans, dans plusieurs euh, expos. Ah, j'ai fait aussi une expo aussi à Saint-Pierre, le marché oh. d'Antan, et euh, également à la Trium, on fait pas mal d'expos. De, je suis à l'origine de plusieurs expos en Martinique. Et alors, donc, vous faites des pièces uniques. Si par exemple, moi, je choisis juste d'imprimer une chemise ou un t-shirt, je veux vous voir. Et euh, voilà, je souhaiterais avoir des feuilles, des. Exactement. J'essaie de, de rester dans mon environnement, de garder, de garder mon entité en dentillaise, de ne pas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 donc, si je comprends bien, donc on peut venir vous voir si on a une idée pour imprimer. Vous nous dites si c'est possible ou pas possible. Et alors, mais il faut que vous nous laissiez vos coordonnées. Comment on peut vous joindre si un auditeur a envie justement de faire imprimer une chemise, ou un vêtement ou une robe hein, unique pour le carnaval ou je ne sais pas. Mais bon, mais je ne vais pas donner mes coordonnées personnelles. Non, mais vous pouvez vous joindre. Vous allez contacter le, le Centre culturel de Chalchien. <rire> et il me madame Madame Zobda, Monsieur José Alpha, ils peuvent, ils peuvent vous... Euh, vous donnez mes coordonnées. Voilà. Donc voilà, les donc auditeurs qui sont intéressés, vous pouvez compter par, par le biais du centre culturel, contacter madame Annick, Ma, Annick Maillant, c'est ça Massal Massal. Massal. Massal, pardon, Annick Massal, si vous voulez avoir euh, voilà, une impression originale sur un de vos vêtements, bah, voilà, vous la vous pouvez contacter via le, le centre culturel de voilà, Exactement. Autrement, dernière que question, que trouvez-vous de cette manifestation la Caravane des Quartiers eh bien, pour une première interville parce que j'en ai jamais connu interville j'ai eu l'occasion, enfin, par, par, par le biais de, je veux dire, je fais la pub, mais quand même, partie de première de voir qu'ils avaient déjà réalisé, et je crois que c'est à Fonlailler, dans la oui. démarche ils m'ont dit. Ils ont, ils ont, moi j'ai connu, j'ai vu à la démarche et tout ça fait ça génial, et mais, mais par contre là, ça commence le vendredi, le temps de s'installer, je pense que ce soir, cet après-midi, il y aura beaucoup plus de, de, de, de personnes. De plus de. Comment ça De mon visiteur Non, je, pas, je même pas Exposant. Visiteur. Non, pas de visiteur. Je vais dire seulement, comme on a, on a un grand village oh. le quartier, c'est quand même c est, c est des cités, c'est des, des lotissements. Mm. Et bien, tout ce, ce, ce public-là doit se, se présenter, voir ce qui se passe dans leur quartier. Voilà. Ok, voilà, donc des, des, des copropriétaires, des, ah. des, des gens du de voilà, voilà, des, voilà, des, des gens du quartier, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une, une forme de proximité pour. Euh, pour euh, se rapprocher de l'art, pour voir ce, ce que créent les, les artistes, que moi-même j'habite ici à Grand Village, et d'autres encore habitent à Grand Village. C'est un, de, de, de, de, un moyen de voir qu'il y a aussi des artistes à Grand Village. En tout cas, on vous remercie, on vous remercie beaucoup et puis euh, on vous souhaite euh, bah, une belle exposition et puis euh, bah, beaucoup de succès pour vos, vos, vos œuvres artistiques, parce que c'est des œuvres artistiques. Et euh, dernière question, les, les peintures, enfin les. Que vous utilisez, c'est des, des, des, des peintures qui sont par l'air er allergisantes. Trucs... Non, non, c'est de la peinture à l'eau. C'est de la cétacoloque, de l'encre pour tissu. Voilà, c'est écrit cétacoloque pour tissu. Ok. Et euh, on utilise les brosses... ah, moi Les brosses à pocher pour imprimer. Alors, imaginez que j'ai mon t-shirt là, je mets un peu d'encre là, je frappe et j'imprime. Alors, je vous l'ai dit que c'est un art asiatique, hein au départ, c'est en Asie. On avait déjà, euh, avant, on a eu un avant-goût du pochoir, parce que les hommes des cavernes aussi, déjà avec l'empreinte de leurs leur, leur mains, pouvaient déjà faire des impressions. Ah oui, okay. On pouvait, pouvait déjà parler d'impression. De, de, de, de, de, de